Bonjour les amis, toujours ici à Los Cristianos dans le sud de Tenerife. Parfois on me pose la question, est-ce qu'il faut une connexion internet très rapide pour faire du trading, est-ce qu'il faut la fibre Alors certes si vous avez une bonne connexion internet c'est un plus, mais ça ne va pas vous empêcher de pouvoir démarrer en trading et d'avoir des bons résultats. Si vous utilisez une application comme MT4 que vous propose la plupart des brokers, ce n'est pas une application gourmande. Donc si vous avez un bon broker comme ceux que je propose dans mes formations, vous n'aurez pas de problème, même si vous avez une connexion qui n'est pas hyper rapide. Après, si vous commencez à faire du scalping à très très court terme, que vous utilisez par exemple ProRealTime et que vous faites vraiment euh, du trading euh, en scalping très très court, et eh bien là, peut-être que vous verrez une différence si vous utilisez euh, une connexion, une fibre, comme euh, j'ai ici à Tenerife. Donc c'est une connexion très rapide que j'ai ici donc du 300 mégas en symétrique donc dans les deux sens il y a peu d'endroits où on a une telle connexion donc c'est génial de pouvoir faire du trading à Tenerife mais disons que si vous avez une, une connexion ADSL classique à 3 mégas vous pouvez déjà trader tout à fait correctement. Vous pouvez même trader avec une connexion 4G à partir de votre téléphone, je le fais si euh, votre opérateur est bon, vous n'aurez pas de problème, donc il n'est pas indispensable d'avoir euh, la fibre. Si c'est un plus, si vous l'avez, eh bien, ce sera d'autant mieux, mais ce n'est pas indispensable. Ce qu'il vous faut surtout, c'est une bonne méthode de trading et un broker euh, bon également, donc qui vous donne euh, des signaux euh, très rapides et un flux donc de bourse tout à fait correct, à ce moment-là vous verrez que vous pouvez faire des bons résultats avec une bonne méthode. Si vous n'avez pas encore une bonne méthode de trading et que vous cherchez, que vous êtes intéressé par la bourse, eh bien vous avez ici en haut un lien vers mes formations, vous avez un lien ici en dessous également, en dessous de cette vidéo. Moi je privilégie la, une méthode de scalping parce que prendre des trades à très court terme c'est ce qui vous donnera le meilleur taux de réussite donc je suppose que vous aussi vous êtes intéressé d'avoir le meilleur taux de réussite et de ne pas devoir passer euh, des heures devant vos écrans surtout au début donc je vous recommande vivement de choisir euh, le scalping que ce soit ma formation ou d'autres formations vous verrez qu'avec le scalping, ça vous donne beaucoup plus de liberté et vous n'aurez pas le stress d'attendre pendant des heures qu'une position se retourne si le marché est parti dans l'autre sens. Avec le scalping, quoi qu'il se passe, vous coupez rapidement votre, votre position. En principe, en gain, si vous avez donc une méthode efficace, vous devez arriver à faire 85 à 100 de trades gagnants chaque jour, en ayant bien sûr la discipline de suivre la formation que vous avez reçue. Et à ce moment-là, vous verrez, dès que vous sortez d'une position, eh bien vous, êtes, vous êtes relax, vous n'avez pas besoin d'angoisser pour savoir et d'espérer qu'une qu position se retourne comme si vous faites du trading à plus long terme. Donc je vous recommande le scalping et avec une connexion internet tout à fait normale, même avec votre téléphone mobile, vous pouvez avoir de bons résultats. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, vous cliquez ici en dessous et si vous voulez recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo vous cliquez sur la petite cloche et vous recevrez un avis. Voilà j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid chez vous en ce moment et si vous avez euh, l'occasion de prendre des vacances eh bien pourquoi ne pas venir à Tenerife voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Euh, je vous dis à très bientôt, que ce soit comme étudiant de mes formations ou pour regarder mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir!